Bienvenue sur Kikima Academy pour une visite découverte de la salle des reconstituteurs qui est une exposition temporaire sur le thème de la reconstitution historique Donc La première chose à voir quand vous arrivez dans la salle c'est la petite statue qui vous donne une définition de ce qu'est la reconstitution et l'archéologie expérimentale Ensuite, la première partie de l'exposition, vous avez Spano qui l'a décrit, euh, ça parle d'un festival qui a lieu en Allemagne, en période estivale. et c'est un festival autour de Tolkien, de reconstitution, pas historique, puisque Tolkien a un univers de fantasy, euh, C'est un, un festival fait selon la méthodologie de la reconstitution historique avec la même rigueur euh, par rapport à l'œuvre de Tolkien. Euh, là, dans cette statue, vous avez accès à un, un site euh, d'une association de reconstitution française qui fait la même chose. Voilà. Et... Euh, voilà. À partir de là, on accède à la deuxième partie de l'exposition qui parle de pont croix 1358 qui est un projet financé par les fonds européens basé en bretagne la constitution d'un village donc euh, c'est pas un festival c'est permanent là vous avez un peu l'explication justement du projet et ici, les participants, puisqu'il y a une association reconstituteur qui, qui anime ce site. Et la carte, connectée à la carte Cultima et Repas, vous avez la localisation précise du site. Voilà. Vous pouvez zoomer. La photo en noir et blanc nous parle de l'homme de la statue, Joseph Mansik, qui est une personnalité à découvrir, qui est probablement le premier reconstituteur historique du XXe siècle. Un passionné, dirons-nous. Et enfin, la flèche blanche tout à droite, c'est le rétro Bar, qui est un espace détente vous pouvez aller après, après avoir visité l'expo, qui se trouve dans un autre univers et qui est plus axé sur euh, les, la passion du costume, euh, aux, toutes les époques du XXe siècle, avec des photos et les reconstituteurs peuvent euh, y laisser des photos. Voilà. Euh, ici, vous avez une petite vidéo qui parle du marché de l'imaginaire, euh, qui peut intéresser. Euh, à, les troubles de reconstitution pour, euh, pour y être exposant éventuellement. A voilà. bientôt, au plaisir de vous y voir et de vous y rencontrer.